Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que le crédit peut être un véhicule très puissant qui peut te permettre de t'enrichir à vitesse grand V. Et Dans cette vidéo, on va parler de trois types de personnes. Les personnes qui veulent être libres de dettes, les personnes qui épargnent, qui passent toute leur vie à épargner leur argent et les personnes qui sont avides. De crédit des personnes comme moi qui utilisent beaucoup de crédit pour s'enrichir et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo et tu me diras un peu dans quel groupe tu te situes et je t'expliquerai quels sont les avantages et les désavantages de chacun de ces groupes là Mais je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier profil je pense que ça peut t'intéresser et ça va te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir toi également bah, te bâtir un patrimoine que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants dans cette nouvelle vidéo on se retrouve dans mes bureaux centre ville de montréal et je suis là vraiment pour te parler du crédit Là, il y a une série de vidéos sur le crédit parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé de par mes comptes Instagram, TikTok, etc. Que voilà, Florian, les crédits augmentent, les taux d'intérêt des crédits augmentent. Est-ce que c'est le bon moment d'investir ou pas Donc, laisse-moi te parler de ça dans cette vidéo. Dans la vie, tu as trois types de personnes. Okay. Et je vais faire quelques comparatifs pour que tu réalises un peu ce que ça veut dire en fait. Et que tu prennes conscience de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Tu as des personnes dans la vie qui se disent que voilà, le crédit c'est une mauvaise chose. Donc elles, elles veulent tout simplement être ce qu'on appelle « debt free », c'est-à-dire libre de dette. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché en français. C'est-à-dire libre de dette, zéro, zéro, zéro dette. Ça peut se comprendre et ça dépend du type de personne. Quelqu'un par exemple qui a mal utilisé son crédit et qui veut se libérer, de toutes ces dettes pour enfin respirer, je peux comprendre que cette personne veuille être dans cette situation. C'est tout à fait normal. C'est que toi, aujourd'hui, si tu as de mauvaises dettes, je dis bien des mauvaises dettes, les mauvaises dettes, c'est quoi C'est des dettes qui ne te rapportent pas d'argent. Donc, je pense à tous les prêts à la consommation. Je pense à toutes tes cartes de crédit qui t'ont permis de consommer, qui t'ont permis de payer tes restaurants, qui t'ont permis de payer tes boîtes de lit, qui t'ont permis de payer tes soldes, tes vacances, etc. Tout ça, tu dois rembourser le plus rapidement. Le plus rapidement. Donc, tu as tout intérêt d'être libre de ce genre de dette. Des dettes qui ont pour but de te faire consommer, en fait. Là, c'est avantageux. Mais maintenant, le désavantage d'être libre de dette, c'est que tu ne bénéficies pas de l'effet de levier. Et j'ai parlé de ça dans ma précédente vidéo. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux saisir une opportunité, par exemple, à 50 000 ça peut te prendre facilement 7 à 10 ans avec un salaire normal. Hein. Ça peut te prendre 7 à 10 ans d'avoir ces 50 000 sur ton compte de banque. Alors que quelqu'un qui va utiliser la dette, il peut l'avoir en... Très peu de temps, mais je vais évoquer ça lorsque je te partager le troisième profil. Le deuxième profil, c'est tout simplement la personne qui est épargne. On va dire l'épargnant. L'épargnant, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui travaille. Chaque mois, il met de l'argent de côté. C ce qui est très bien. Chaque mois, il met de l'argent de côté. Et lui, il se dit, voilà, pendant 10 ans, je vais épargner avant d'acheter ma voiture. Pendant 10 ans, je vais épargner avant d'acheter ma prochaine maison. Pendant 10 ans, je vais épargner avant d'offrir, avant de m'offrir mes vacances de mes rêves, etc. Et l'avantage d'épargner, c'est quoi? C'est que ben effectivement, tu mets de l'argent de côté. Donc psychologiquement, tu es plus serein parce que tu sais que tu as du capital de côté. Et également, tu as des liquidités pour pouvoir saisir des opportunités si jamais il y a une opportunité qui se présente devant toi. Non, je te donne un exemple, imagine aujourd'hui, tu as 50 000 de côté sur ton compte, peut-être qu'il va te falloir 30 000 dollars pour acheter un triplex à 300 000 dollars. Donc tu as déjà le 50 000 sur ton compte, donc tu peux prendre 30 000 dollars dessus, boum, tu vas acheter la propriété. Là c'est avantageux parce que tu as déjà les liquidités. Ok. Maintenant quels sont les désavantages d'être juste un épargnant C'est que ben, tu as tout simplement l'inflation. Si tu n'es pas au courant, c'est que le taux d'inflation à en ce moment, je te parle là, c'est de 8 C'est à dire que quelqu'un qui a 100 000 dollars sur son compte de banque, ok. En réalité l'année prochaine il n'aura que 92 000 dollars parce que son 100 000 dollars aura perdu. De sa valeur. L'épargnant également, il se fait entre guillemets avoir. Je dis ça pourquoi parce que, et je, je refais encore un parallèle avec le troisième point que je vais t'expliquer tout à l'heure c'est que l'épargnant qui a 100 000 sur son compte de banque, en réalité, le 100 000 n'est pas sur son compte de banque. Pourquoi Parce que les banques, elles font de l'argent en prêtant l'argent des autres. Je m'explique. Toi, tu as 100 000 sur ton compte de banque, ok Et la banque va te dire, ok, si tu laisses ton 100 000 on va te donner 1 d'intérêt, c'est-à-dire dollars sur la. C'est bien parce que ben, ça peut te permettre de te payer un, un voyage, ok On va te donner 1 c'est-à-dire 1 000 Mais en vrai, ton 100 000 il n'est pas sur ton compte de banque. Ton 100 000 il va être prêté à quelqu'un d'autre. Donc, la banque prend ton argent, et va prêter ton 100 000 à, par exemple, à ton ami, et il va demander à ton ami de payer un taux d'intérêt de peut-être 5 Donc, la banque gagne 5 000 avec tes 100 000 mais ne te donne que 1000 dollars sur l'argent qu'elle gagne. Qu'est-ce que ton ami qui va prendre ton 100 000 à 5% d'intérêt, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ça peut être moi, ça peut être moi, ton ami. Donc, imagine-moi, je vais voir la banque et je dis à la banque, j'ai besoin de 100 000 dollars. Ils vont me donner 100 000 dollars en disant, Florian, pour prendre ces 100 000 dollars, ça te coûte 5 000 dollars par an. Ah, je dis, ok, pas de problème, je prends le 100 000 dollars. Je ne commence à payer les intérêts uniquement si j'utilise l'argent. Donc, tant que l'argent, je n'utilise pas, tant que je ne touche pas la ligne de crédit de 100 000 dollars, je ne paie pas d'intérêt. Mais imaginons, demain, j'ai une opportunité, par exemple, aux États-Unis où j'investis actuellement, où le rendement est de 10%. Donc, moi, je vais prendre, je vais aller voir la banque, je vais dire à la banque, bon, voilà, j'ai besoin dollars. Je prends le 100 000 qui est sur ton compte la banque va me facturer 5% moi je vais aller aux états unis et je vais l'investir à 10% donc moi je vais faire 5000 de profit pourquoi parce que ben je vais investir à 10% aussi si j'investis 100 000 à 10% ça fait 10 000 de profit ok et j'ai les taux d'intérêt à payer à la banque qui sont de 5% donc en vrai ça me fait 5 5000 de profit net mais toi en fin de ligne tu ne gagnes que 1% parce que c'est le taux que la banque te donne en termes de rendement en moyenne quand tu laisses ton argent à la banque on te donne 1, 2, 3% si tu as de la chance. Donc l'épargnant, en fait, il se fait avoir parce que ben, la banque utilise son argent pour le prêter à d'autres personnes qui elles-mêmes s'enrichissent davantage. En fait. Et c'est comme ça que les banques gagnent de l'argent. c'est juste un jour, si tu as 100 000 dollars sur ton compte bancaire, quel que soit le, le montant que tu as, essaie de d'aller voir la banque et de tout retirer. Tu verras que la banque va te dire, oui, pourquoi tu retires ton argent et Il va te demander 10 000 justifications alors que c'est supposé être ton argent. C'est pour te dire que même quand tu as de l'argent sur ton compte d'épargne, tu ne contrôles pas en fait cet argent parce que tu ne peux pas venir retirer l'argent du jour au lendemain. Tu peux pas faire un virement. Regarde même juste les limites de virement, on va te limiter à 2-3 000 par jour. Alors que peut-être que tu as besoin de faire un virement de 100 000 maintenant pour x ou y raison, on va te dire de justifier le pourquoi du comment tu fais le virement. Okay. L'épargnant également il se fait avoir avec l'inflation. Si tu n'es pas au courant, je le disais tout à l'heure, c'est que l'inflation est de 8%. Donc clairement, quelqu'un qui a son argent sur son compte de banque perd cet argent-là au même moment où je suis en train de te parler. C'est-à-dire au moment où je suis en train de te parler là, si tu as de l'argent sur ton compte de banque, il perd de valeur petit à petit. Donc clairement, l'épargnant se fait avoir également à ce niveau-là. J'en viens au troisième, le créateur de richesse. Le créateur de richesse, c'est quoi C'est un entrepreneur ou un investisseur. Point barre. L'entrepreneur, il va utiliser ses connaissances, il va utiliser ses aptitudes, il va utiliser ses skills. Pour faire de l'argent mais il va également utiliser du crédit pour faire plus d'argent et je vais te donner l'exemple de l'entrepreneur et de l'investisseur parce que moi j'ai les deux casquettes par exemple moi tu vois je te donne un exemple j'ai un business en ligne ok j'ai un business en ligne et j'ai par exemple besoin de faire des publicités en ligne ok et par mois peut-être je vais mettre entre 10 et 15 000 dollars de publicité pour faire mon marketing par rapport à mes différentes entreprises j'ai deux solutions soit j'attends d'avoir le 15 000 dollars avant de faire mon marketing soit je vais prendre une carte de crédit et je vais faire le marketing avec ma carte de crédit ou avec ma ligne de crédit ça peut être ma marge de crédit. Mais je sais qu'en faisant mon marketing, je sais que ben, ça va me ramener tant de clients. Donc, je peux utiliser l'argent, je peux utiliser 10 000 à crédit, je le mets en marketing et je sais que ça va me rapporter peut-être 20 000. Tu vois, donc, je double. Bon, ça, c'est quand tu es entrepreneur, tu connais tes chiffres, tu sais que voilà, si tu mettais en publicité, tu vas rentrer tant de clients, etc. Mais et tu vois, j'utilise de l'argent qui n'est pas le mien pour m'enrichir. C'est ça, un créateur de richesse en tant qu'entrepreneur. Ça peut être du marketing, tout comme ça peut être, par exemple, du matériel de travail. Imagine, demain, tu travailles, tu lances ton entreprise, tu as besoin de recruter, par exemple, une assistante, un community manager, un commercial, etc. Donc, tu travailles avec trois personnes, il leur faut du matériel. Peut-être tu vas financer le téléphone, tu vas financer les ordinateurs, etc. Tu peux le faire à crédit, mais le fait de le faire à crédit, tu sais qu'en prenant ça à crédit, en prenant ces matériels à crédit, ça va te permettre d'équiper ton équipe. Tu vas avoir les outils nécessaires pour te rapporter plus d'argent. Donc, tu vas avoir un retour sur investissement. Certes, ça t'aura coûté de l'argent. Pourquoi? Parce que bah, le fait de prendre cette ligne de crédit, là c'est un coût qu'on appelle le taux d'intérêt. Mais le travail fourni par ton équipe derrière va bah, te permettre de ravoir plus d'argent qui va couvrir largement le taux d'intérêt que ça t'a coûté. Maintenant, en tant qu'investisseur, l'investisseur, il utilise le crédit pour s'enrichir, notamment en immobilier. Pourquoi je te parle d'immobilier Parce que moi, j'ai été amené à investir en immobilier dans plusieurs pays et j'ai utilisé la dette à 100% pour acquérir mes biens immobiliers. Tu ne verras jamais un investisseur qui va te dire que voilà, j'ai acheté pour un million d'immobilier en sortant le million de sa poche. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut sortir un million de sa poche pour investir en immobilier. Mais par contre, toi, grâce au crédit, tu peux faire un crédit si tes revenus te le permettent, bien évidemment. Tu peux faire un ou plusieurs crédits à hauteur d'un million pour acheter des biens immobiliers. Et ces biens immobiliers vont être payés par des locataires. Mais toi, tu t'enrichis tous les mois. Oui, c'est un coût, mais le loyer te permet de couvrir les taux d'intérêt. Est-ce que tu peux faire une acquisition à hauteur d'un million sans crédit ça Donc regarde juste la différence entre la personne qui veut être libre de dette, la personne qui épargne son argent et la personne qui utilise le crédit pour s'enrichir. Et dis-moi dans les commentaires toi à quel niveau tu te situes et quel est selon toi le niveau, le statut on va dire qui te permet d'aller beaucoup. Parce que c'est vrai qu'effectivement en étant le créateur de richesse qui utilise la dette et les désavantages, de ça c'est quoi C'est de tout simplement mal utiliser la dette en fait. Parce que c'est sûr que si tu prends ton argent et que ça ne te rapporte pas d'argent, là tu vas te retrouver dans une situation compliquée. C'est la raison pour laquelle je t'invite à assister à l'un de nos événements. Okay. On organise des événements plusieurs fois par mois, donc tu auras le lien juste en dessous et tu t'inscriras à la nouvelle séance. Et pendant cette séance-là, je vais te montrer comment utiliser la dette de façon intelligente pour faire en sorte que ça te rapporte plus d'argent. Et tu verras que le fait que tu utilises la dette et que ça te rapporte plus d'argent rapidement, tu vas gagner en temps. Et si tu gagnes en temps, naturellement, tu gagnes en argent. Et rien que ça, utiliser la dette, évite d'épargner pendant 10 ans. Donc rien que d'avoir accès à des lignes de crédit, ça te sauve des années d'épargne. Maintenant, c'est à toi de voir comment bien utiliser ce crédit-là pour que ça t'enrichisse ou non. Et cette réponse-là, tu l'auras dans notre prochain événement immobilier. Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous et tu t'inscris et tu assistes à l'événement et partage également l'événement à des proches à toi qui veulent apprendre comment utiliser la dette pour s'enrichir et ça fera un plaisir de vous accompagner. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo toujours ici dans mes bureaux au Centre Ville de moral À très bientôt. Ciao.